Donc, de retour pour la deuxième partie de comment organiser son code en PHP. Je vais vous montrer maintenant comment localiser tous les fichiers qui concernent PHP pour ne pas polluer entre guillemets notre code HTML front. Donc, on va mettre tout ça dans un dossier qui s'appelle include. Donc, vous allez retrouver ici. Comme ça, votre projet va devenir scalable, c'est-à-dire que tous les fichiers que vous allez ajouter par la suite euh, en PHP, ils seront tous localisés dedans. On aura notamment, vous allez voir, un fichier qu'on va voir tout de suite, qui s'appelle un dossier, pardon, view, et qui va être très important. Euh, donc, nous, maintenant, on aimerait bien créer euh, une page pour accéder à cette page euh, qui va être à propos. Donc, on va le faire sans plus attendre. dans lequel je vais avoir une page HTML. Donc si euh, je faisais une méthode de gestion purement front, je vais avoir besoin de copier-coller tout le code et de changer euh, euh, seulement le, le, le contenu. C'est en l'occurrence dans le container que ça se passe. Je vais mettre deux panels du faux texte, voilà, donc si on va sur à propos, on a bien notre faux texte, ok. Euh, maintenant, on va rendre ça beaucoup plus lisible, donc on va non plus... Euh, Pu, euh, écrire du code HTML, mais on va appeler des vues qui contiendront du code HTML. Alors, pourquoi on fait ça euh, Si demain, votre code, ici, il doit être utilisé sur une autre page et que cette page doit contenir un nouveau code HTML, euh, bonjour les dégâts, vous allez souffrir en copiant, collant les codes, vous allez avoir des erreurs sûrement, euh, de script, etc, etc. Donc moi je conseille plutôt euh, d'appeler euh, de gérer votre projet en PHP et d'appeler des vues. Alors, les vues pour moi, c'est simplement des fichiers qui contiennent des codes HTML. Il n'y a, a rien de sorcier. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est qu'ici, au lieu de faire ça, on devrait faire ça. Accueil.php. Okay, Quelque chose dans, dans ce genre. Euh, donc avant de faire ça, il faut qu'on puisse accéder à la racine du serveur pour appeler euh, le fichier accueil.php qui, qui sera dans View. Donc on va déjà le faire, dans View. Et on va hop, copier ce code-là. Maintenant, je suis obligé d'accéder à la racine. de mon serveur pour pouvoir accéder au dossier PHP. Parce qu'on n'est plus en HTML, on fait des inclusions en PHP. Alors si je reviens, voilà, sur la page d'accueil, il me manque un slash. Voilà, donc on retrouve bien euh, notre page d'accueil, à quelques différences près que, ici c'était un jumbo Voilà, je remets que l'oral qui va bien. Ok. Euh, maintenant on va faire la même chose avec la page à propos. Voilà. Et maintenant ce fichier index il y a seulement. Faire le même appel ici. Ok, donc tout va bien, ça fonctionne, le refactoring a été euh, « successful ». Euh, maintenant, on aimerait bien... Donc là, on a quelque chose de déjà beaucoup plus propre. Euh, si je reprends mon arborescence je suis dans l'accueil donc je vois que j'essaie d'accéder à ma vue qui s'appelle accueil.php. je sais que mes vues sont stockées dans includes view et je retrouve le code HTML, ça c'est bien on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux euh, donc on va voir comment on va stocker les fichiers notamment de header et de footer qui sont Toujours récurrent dans des projets de sites internet. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. On va voir comment créer les vues euh, footer et header. Ça va pas être très compliqué, c'est la même chose que ça. A tout de suite.